Je suis Louane, 42 ans, je suis mère de deux petits garçons euh, qui font du sport. Voilà, ils sont très actifs à ce niveau-là et alors, euh, je travaille à la finance. Euh, pour me détendre, euh, je fais de la pâtisserie et donc euh, l'année passée, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire euh, vraiment comme un challenge sur un coup de tête au meilleur pâtissier et euh, bah, j'ai été euh, sélectionnée donc je suis la représentante belge euh, cette année et donc la pâtisserie maintenant euh, ça a pris un pas un peu plus important dans ma vie et euh, je suis très contente parce que là j'ai gagné je crois 10 ans d'expérience. Donc euh, là, maintenant, pour euh, mon prochain défi avec euh, DéfiTech, mon prochain challenge, c'est de tester tous les produits qu'ils vont me donner, en essayant d'avoir toujours un petit lien avec euh, la pâtisserie parce que c'est ça que j'aime. Je, je suis très manuelle. Hein. Moi, j'ai déjà tout fait, je pense. J'ai fait du tricot, j'ai fait euh, de la broderie, euh, de l'origami. Et euh, c'était pour un jour euh, donner un cadeau de fin d'année à ma famille. Donc, euh, je voulais faire quelque chose de fait maison. Et euh, j'ai c'était une bonne idée, donc euh, j'ai commencé à chercher des tutos sur euh, Internet. Euh, j'ai commencé à les faire et euh, je les ai offerts et ça, ça a plu à, à mes belles sœurs qui nous ont amené au bureau. Alors du coup, euh, euh, j'ai reçu ma première commande et euh, j'en ai fait pour des collègues et, et je me suis améliorée à fur à mesure parce qu'il y a plein de techniques. Ce qui me plaît euh, dans la pâtisserie essentiellement c'est euh, la précision parce que je suis quelqu'un de très méticuleux et de très précis. Euh, la créativité, parce qu'on peut faire vraiment des millions de choses avec euh, la pâtisserie. On peut allier des goûts différents, des formes différentes. Et puis, il y a tellement de sortes de pâtisseries dans le monde. Euh, parce que là, par exemple, c'est purement anglo-saxon, mais j'aime aussi la, patrie, la pâtisserie fine euh, qu'on fait en France. J'aime bien tester des nouveaux produits, parce que moi, ce que je suis fan, c'est la, la fan de la technologie, pas spécialement l'électroménager, mais la technologie en général. Donc, tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut améliorer notre quotidien, euh, s'il y a des possibilités, euh, j'aime bien tenter. Donc, euh, et j'aime bien les beaux produits au niveau design aussi. Donc, s'ils sont beaux, efficaces, c'est du pompon. Alors, l'avantage, je vois déjà qu'il est bien lourd. Alors, ce qu'il dit lourd, c'est la stabilité. Ça se voit pas, mais je suis super excitée. <rire> ça, ça, ça, ça, ça, ça. <rire> ça se voit, t'as <rire> <rire> ah, je suis super contente parce que du coup, euh, comme on est juste avant les fêtes, euh, les préparations, je vais vraiment pouvoir les tester à fond. Et ce que j'apprécie, c'est de l'inox brossé. Inox brossé, pas de traces de doigts. Euh, ça, ça sera pour euh, mes enfants, euh, mon mari et puis alors la crêpière. Oh, la chanteur, hein. oh, la oh ce sera prends hein. un gâteau avant. Ouais. Oh, je prends un gâteau de crêpe hein, pour euh, conjurer le sort euh, de Mercotte là, le gâteau de crêpe, <rire> voilà.